Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc euh, c'est, euh, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans les euh, dans les gold qu'ils ont sortis euh, assez récemment. Donc je vérifie toujours si ça fonctionne, c'est bon, c'est bon, donc je baisse. Donc je suis sur le site de Ultra Ultrajeux, donc euh, voilà, il y a un message, voilà, hop, deux secondes. Oui, parce que c'est euh, inconnu, oui, mais ça c'est, je sais qui c'est. Donc, on va voir un peu ce qu'ils ont sorti. Donc, euh, ils ont sorti Angle Mark, Monarch à 3 euros. Donc, euh, je sais que tout ce qui cote cher, c'est peu de ratio. Et tout ce qui cote pas très cher, ça, ça sort beaucoup. Donc, Angle de Volcanic, c'est que des golds secrètes. Euh, Robo Chargeur, voilà. Vous voyez un peu, 3 euros. 3€. Robo... Kuribo, j'en garderai un pour la collection, je vous le dis de suite. Étoile, une euh, roi des magiciens, donc je, je dirais euh, non, ça je vais pas le garder, c'est un démon. Un guerrier euh, chargeur poussière d'étoile, donc ça ça pourrait être intéressant pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur fantastique Bissabal King Ultimate, donc euh, le voilà, hein, il est à 6 euros. Le numéro 37, espoir tissé, dragon, araignée, requin. Donc ça, ça peut être pas mal aussi. Et il faut quoi pour l'invoquer Et il faut quoi pour l'invoquer Attendez, deux secondes, il faut deux monstres haut de niveau 4. Donc c'est génial. Après, espoir, annonciateur, dragon, titanesque, galactique. Donc si je pouvais l'avoir en deux ou trois fois, ça serait pas mal. En sachant quand même que j'ai commandé neuf euh, neuf boîtes. Donc euh, je crois que ce, pour cela il y a j'aurais d'y en avoir trois au minimum un après la tarantule vorace donc j'en gardais une pour la collection le briseur moule brise douleur euh, j'en garderais une pour la collection les sept péchés alors celle-là je, si je l'ai en une fois euh, je, je la garderais aussi en une fois mais euh, c'est deux mondes de niveau 12, et, et voilà c alors comment on peut faire C'est, eh ben en fait, il faut avoir un monstre de niveau 12, genre Sleeper, obélisque, au Nivérophile et deux monstres sur le terrain et boum, voilà, 4000, 3000, boum, ça fait mal. Je connais pas l'effet donc je pourrais pas vous le dire. Le souffle glacé des monarques. Enfin le souffle gelé des monarques, pardon. Coup de Tsukumo, donc ça c'est. Ça c'est pour le deck utopie il me semble. Route de l'espoir euh, lumineux, donc ça c'est aussi pour les utopies. Après on va passer un peu, donc vous pensez à mettre pause sur la vidéo et à regarder les cotes si vous le voyez. Euh, donc chevalier fantôme de la brigade ombragée. Donc lui c'est pour invoquer un jeton, voilà. Chevalier fantôme des, euh, des gantelets des ténèbres. Donc, celle-là, ça peut, ça, ça peut, donc, celle-là, ça va partir, euh, déjà. Chevalier fantôme du bouclier de la tombe. Donc, c'est pareil, ça va partir. Avancé ténébreux. Avancé des ténèbres. Donc, euh, ça, c'est pour, voilà. Ouais. Ça, ça peut être pas mal. Ça, c'est une carte de pièce qui peut être pas mal. Accord du roi. Donc, ça, y a pas de, j'arrive pas à lire, donc c'est, euh, ça peut être pas mal du tout. Suprématie rouge, donc c'est, je cherche éventuellement, donc, un dragon bouillant rouge et un lumicatrice, voilà, tout simplement, hein, ça c'est, euh, je chercherai pour, peut-être pour faire le deck euh, dragon. Béatrice, la dame éternelle, donc j'avais dit que, sur la vidéo que j'ai pas posté, j'avais dit que je la garderais parce que c'est un monstre elf, mais finalement je vais pas la garder parce que c'est pour le Burning Abyss et je joue pas le Burning Abyss. Donc si je l'ai en une fois, je sais à qui je vais l'envoyer, à qui je vais la passer. Euh, main de feu et main de glace, donc euh, j'en vois pas potentiellement l'utilité pour euh, pour mes decks. Donc euh, pour le moment, non. Ça, ça pourrait partir au trade. Tout ce qui est Cosmo, donc fermière Cosmo, bonne sorcière, glisseur, précurseur, Épouvantail, méchant, dogfighter. Et Destructeur euh, des Ténèbres, Cosmo, ça donc, euh, je vais vous montrer, donc ça c'est fermière Cosmo, c'est génial que ça baissé à 10, parce qu'avant elle était à 60, elle était euh, quasiment introuvable, Bonne Sorcière 2, donc tout ça, tout ce qui est Cosmo, ça pourra partir à l'échange, voilà, donc sachez que, alors oui, je vais faire je vais faire un truc, c'est, je vais, euh, pour que tout le monde soit content, pour que tout le monde soit content, je le dis bien, à partir de maintenant, je cote de trois, d'une manière, mais avec trois petits points. Donc, je cote Ebay je cote ultra jeu, et je cote TCG market. Et je vais faire une moyenne des trois. Je vais faire une moyenne des trois, et je vais vous faire mon prix. Voilà. Donc, corne du paradis, euh, corne céleste ténébreuse, trappe perfide, énorme trappe profonde des ténèbres, trappe du vide, trappe espace-temps, euh, corne du, grande corne du paradis, donc ça c'est pas mal aussi. Vector, pourquoi pas le garder, hein, voilà. J'en garderai peut-être un. J'en garderai un sur voilà. euh, Max, ça non. Scarm, euh, Burning Abyss, donc, euh, les abysses ardents. Euh, ça, ça, ça, ça partira avec quelqu'un, avec un collègue, peut-être. Skarm, Graph, Sir, Rubik Alice Calab, Farfa, Libic, Gagna, après, euh, voilà. La cote euh, de 30 euros, donc c'est le ogre fantôme des lapins de neige. Donc, ça là, c'est d'après ce que j'ai eu, ça, ça ferait, euh, partie des petits ratios parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Euh, Drag Ib, Barbare, voilà. Après le Luster Pander, le, le, donc celle là, je pense que j'en avoir au moins une. Donc ça sera pas mal. Euh, Excentric Arc -Demon, donc ça, ça va, Excentrique Arc Démon, ça va pas être, euh, simple à sortir. Technochimère, j'en aurai besoin d'une. Euh, Tom Dante, Pèlerin des Abyssardants, j'en ai pas besoin. Dragon Rose Noir, j'en gardais une. Euh, magicien des Arcanes, je vois pas, je vois pas ce que je pourrais en faire. Voilà, Virgile, pareil, ça, ça part. Initier, euh, ça pourrait être utile, ouais. Ça, c'est clair que ça pourrait être utile. Euh, numéro 11, j'en ai un, mais euh, je, je, voilà, j'en ai un, mais je vais pas la, je, je sais pas, ça va, ça va être dans les moyens ratios. Celle-là, si je l'ai en une seule fois, je la garde. Voilà, je dis bien, je la garde. Dégusto émeral, donc, je, vais en avoir une, normalement, mais si je l'ai pas eu, si j'ai pas assez rapidement, euh, voilà, j'en garderai une pour moi. Playadès de la Corsellée, donc ça, ça partira. Kobo Gagaga, si vous en voulez, euh, normalement, ça sera un gros gros ratio, donc ça, c'est euh, ça veut dire que j'en aurais peut-être plein. Hein, sur neuf boîtes quand même. Je le dis bien sur neuf boîtes. Résident des Abysses. Euh, donc c'est gros ratio aussi. Roquin Bahamut. Donc euh, normalement je devrais recevoir les golds d'ici demain. Ou après demain au mieux. Shidori d'éclair. Donc je vais en garder une aussi. Ptolemyen 7. Ça ça part. Euh, Ouroboros du mal. Euh, Colonie du mal. Donc ça ça pourra partir. Volkazor j'en ai un. Donc c'est bon. Norito. Autorité morale, donc ça, c'est euh, ça ça partira. Ouais, ça, ça pourrait partir aussi. Euh, numéro 106, si jamais j'ai en une fois la, la main géante, je la garde. Parce que, je, pour vous dire, celle que j'ai, c'est une fausse collector. Ouais. Une, une fausse carte, mais c'est une collector aussi. Donc voilà, c'est pour ça que... Euh, après, euh, Castel, donc ça, ça pourrait partir. Dante, euh, ça, c'est... Euh, 12 euros, voilà, 12 euros, cote. Dragon de métal flamboyant aux yeux rouges, donc si par chance j'arrive à en tirer une, ça sera pas mal. Peut-être que je vais faire... Euh, Parce que je vois que la composition du deck Dragon bleu aux yeux bleus, ça ne m'intéresse pas trop. Donc je vais peut-être essayer de faire Dragon Noir aux yeux rouges avec euh, Dragon Archidémon pour voir un petit peu. Euh, Spectre, Paladin, Draco Assassin, Incendant, donc euh, voilà. Ça c'est peut-être que... Deux monstres pendules de niveau 4 Oh, bon, ça pourrait être facile Donc ça peut être Ouais peut être que je pourrais la jouer euh, Donc raisonnement, téléporteur d'urgence Flèche de brise sort Donc tout ça ça j'en ai rien à Balade partagée, tempête des monarques Changement de masque Cyclone galactique que je, Si je, je réussis à en avoir une Je la garderai pour moi Le terminus des abysses <coughs> Si vous la cherchez, j'en ai déjà une en rap dans, dans mon trade binder. Oui, parce que j'ai commencé à faire le trade binder aussi. Arrestation erronée, donc ça, face à face Draco. Donc ça, c'est peut-être pour les dracos ça, ça, donc je vais le garder. Annulation de lavage de cerveau, donc force de miroir ténébreuse. Force de miroir radieux. Fait du vent. Voilà, que vous voyez bien les prix. Hein. Compétence de percée, erreur. Voyageur donc tout ce qui est burning abyss hein, ça ça pourra partir force de miroir violente et force de miroir éclatante donc voilà c'est euh, euh, donc la plus chère qu'on ait trouvé donc c'est le numéro 106 donc c'est euh, ça sera peut-être à très faible ratio voilà après on a des euh, on a des euh, par exemple la dive rog roi de l'industrie à 30 euros après on a du D gusto Emerald à 20 et après il y a d'autres cartes à à, à 25 que pardon que j'utilise pas de bêtises après il y a du 10 il y a encore du 25 donc c'est le destructeur cosmo voilà il y a du 10 il y a du 4 il y a du 3 enfin voilà donc euh, d'après mes informations d'un d'un nouvel ami que je me suis fait là récemment euh, tout ce qui est euh, en faible euh, faible cote hein, on va dire jusqu'à 10 15 euros hein voilà 10 15 euros normalement euh, ça peut aller aller à 20 et ça devrait sortir assez rapidement. Par contre, ceux de, de à partir de 20 à 45, ça ça ça va sortir euh, petit petit petit. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, donc je vous laisse. Hein, c'était euh, c'était la petite vidéo où je vous montrais un peu ce qu'ils avaient sorti dans les PGLD. C'est euh, une on va dire c'est une intro une intro à l'ouverture de, de la PGLD 3 que je vais faire. Euh, quand j'aurai reçu mes cartes, voilà. Allez, sur ce, les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et puis on se dit à, donc, à demain pour un Yu-Gi-Oh, un Pokémon Hardfire, peut-être que ce week il n'y aura pas de Yu-Gi-Oh! Hardfire, parce que je serai pas mal occupé, donc je vous dis à très bientôt, et ciao tout le monde.